Bonjour, ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je n'ai pas eu le plaisir de faire une vidéo, pour des raisons bien indépendantes de ma volonté, en effet, euh, j'ai vécu un aléa de santé euh, auquel je ne m'attendais absolument pas, vous êtes peut-être déjà au courant si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube ou si vous êtes inscrit sur ma page Facebook. Euh, en effet, euh, c'était au mois d'avril, euh, j'ai eu un petit problème, et c'est pour ça que je veux vraiment vous en parler, parce que euh, j'espère que ça peut être utile à titre préventif. J'ai eu un petit problème au niveau d'une cicatrice à l'intérieur euh, de la bouche, au niveau où, où j'avais été opéré, au niveau de la cicatrice. Donc ça ressemblait à un aftertaste. Donc euh, je l'ai soigné, comme on soigne un aft, avec euh, des produits naturels, bien entendu. Et puis, euh, j'ai vu mon dentiste qui m'a raboté les dents parce qu'il les trouvait trop coupantes, etc. C'est des suites de la radiothérapie d'il y a maintenant 11 ans. Et euh, ben, l'aft n'arrivait pas à guérir. Donc je suis allé voir euh, à, à, à mon ancien chirurgien. Euh, qui euh, bien, a bien palpé et qui a trouvé que bon, effectivement, euh, il fallait continuer les soins dentaires, mais qu'il n'y avait rien, rien à signaler. J'ai vu encore un, un autre médecin euh, qui euh, m'a conseillé quand même euh, d'aller plus loin et d'essayer de voir ce que c'était, parce que euh, moi-même j'avais un doute et je fais part de mon doute. J'ai dit que je n'aimerais pas que ça recommence, hein, que ça soit une rechute, même 11 ans après, alors qu'on m'a déclaré guéri. Et donc, elle me conseille de voir un un chirurgien. Mon chirurgien était en vacances, j'ai consulté un autre chirurgien ORL et qui euh, donc m'a reçu en urgence, je, je me suis un petit peu imposé, hein. je suis arrivé en consultation, c'était le médecin de garde, donc j'ai besoin d'être assuré. Soit qu'on me dise que ce n'est rien, soit euh, qu'on fasse ce qu'il faut s'il si y a vraiment un problème euh, grave, enfin, si on soupçonne un problème grave. Elle me regarde et aussitôt elle me dit écoutez il euh, n'y a pas à attendre demain je vous je vous opère pour faire euh, une biopsie et, et faire une analyse parce que c'est pas um, quelque chose de pas ordinaire et en fait j'étais quasiment certain moi que c'était un problème euh, qui nécessitait une opération parce que avec ma palpation osteopathique, vous savez c'est on arrive à sentir des choses qui sont grosses comme un cheveu hein. j'avais senti une anomalie au niveau de cette lésion. Elle, elle était accrochée, elle était immobile, elle était comme ancrée. Et ça, ce n'est pas normal pour une lésion dite superficielle. Et donc, euh, le lendemain, je vais euh, me faire euh, euh, opérer hein, pour faire le, le prélèvement, donc euh, sans anesthésie locale seulement. C'est assez impressionnant, mais rien de bien, bien grave. Et euh, on attend les analyses. Donc pendant 10 jours, j'étais dans l'attente, mais je m'attendais au pire. Donc pas de surprise, hein, Donc j'avais déjà eu un énorme problème avec de grosses gros séquelles, enfin gros, gros traitements hein, et grosses séquelles qui maintenant, heureusement, sont quasiment évanouies. Mais donc euh, sans, sans crainte particulière. Voilà. Et donc euh, je retourne en consultation 4 jours après, on a le résultat, on m'a dit c'est exactement le même problème qu'il y a 11 ans il faut intervenir le plus vite possible, parce que c'est très invasif, c'est une, une lésion invasive, donc euh, voilà, et, et donc un carcinome euh, sarcomodoïde, euh, voilà, donc, euh, donc trois semaines après, euh, je suis opéré, donc je rentre dans l'après-midi, je suis opéré le soir à 18h30, et je ressors le lendemain midi, et je rentre chez moi au volant de ma voiture. Bon, absolument extraordinaire, par contre, bien, une, quand même une, une, un curage assez sévère au niveau de la langue, donc c'était au niveau de la, du bord de la langue, euh, j'arrivais difficilement à parler, je zozotais d'une manière tout à fait caricaturale, mais enfin bon, c'était pas grave, j'arrivais à avaler, pas de douleur, donc j'ai pris des, euh, des anesthésiques euh, genre oxylocaïne, euh, etc. Et euh, voilà. Donc euh, tout s'est bien passé, enfin ça a été assez difficile parce qu'il y a eu des problèmes de cicatrisation et euh, j'ai repris euh, mon travail le 23 août comme si de rien n'était, avec une pleine forme et euh, disons euh, en pleine possession des moyens. Voilà. Donc ça, tout ceci pour vous dire qu'il faut, quand on, y a un doute, quand on a un doute, quand on a eu un cancer, même si on n'en a pas eu, qu'on a un doute au niveau d'une lésion d'une lésion qui reste, qui est dure, qui n'est pas forcément douloureuse, et qui est accrochée, hein, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau de l'intérieur de la bouche ou d'ailleurs, il faut absolument consulter d'urgence un médecin pour déterminer si c'est un problème bénin ou grave. Si c'est bénin, tant mieux, si c'est grave, tant mieux aussi, parce que plus tôt on agit, meilleur est le résultat. Et donc, si vous agissez rapidement, vous pouvez guérir complètement. Et c'est ce que j'espère en ce qui me concerne. Moi, je considère que je vais guérir complètement. Sauf s'il y a une autre localisation, auquel cas, on refait la même chose. Mais ça arrivera peut-être dans un an, dix ans, je ne sais ou jamais. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de, de s'énerver, ce n'est pas la peine de se stresser. La médecine, maintenant, est très perfectionnée. On arrive à faire le travail d'une manière... On peut dire, chirurgicale, c'est le, le dire, c'est-à-dire extrêmement précise, sans provoquer de lésions, en faisant le minimum, mais en faisant suffisamment large pour éviter toute récidive. La médecine chirurgicale a fait d'énormes progrès, car avant on faisait des cicatrices longues comme ça, maintenant il n'y a même pas de cicatrices. Hein, où elle, elle est très fine, où on reprend les cicatrices anciennes, enfin bon, bref. En finale... C'est pour vous dire eh bien, que j'ai repris entièrement mon activité dostéopathe posturologue. Donc j'ai repris, personne ne s'est rendu compte de rien, parce que grâce, grâce au Covid, j'avais le masque, donc je, je zozootais un peu, mais personne ne s'en est rendu compte. Donc c'est passé comme il était à la poste. Et puis j'avais repris la forme, parce que j'ai fait ça juste avant mes, mes vacances, pour profiter de ma vacance, pour récupérer. Et croyez-moi, ça n'a pas été trop. Alors bien sûr, je me suis survitaminé, j'ai pris des compléments alimentaires, des antistrages, j'ai pris des, des renforçateurs immunitaires, euh, renforcement aussi euh, de, de la flore intestinale avec des probiotiques parce que j'avais eu droit malheureusement à 20 jours d'antibiotiques parce que la cicatrice était en mauvais état il y a des fils qui avaient sauté et donc il y avait un risque d'infection. Donc voilà, j'ai refait complètement la flore intestinale et maintenant j'ai une forme olympique. Et c'est pour ça que je vais pouvoir reprendre mes vidéos. Donc, je vais reprendre toutes mes vidéos, tout ce qui était prévu. Donc, je vais commencer par faire la colonne cervicale, l'arthrose cervicale, avec, bien sûr, des petites vidéos gratuites, mais aussi une formation pour les personnes ayant un mal de, de cou chronique, cervical, vie, chronique. Donc, c est, c est, tout ça, c'est dans la même, même série que... Euh, euh, les lombalges sciatiques et l'arthrose du genou. Ensuite, je vais me consacrer pratiquement, essentiellement, au traitement préventif du vieillissement. Donc comment prévenir le vieillissement On ne peut pas l'empêcher, on peut le ralentir, on peut faire en sorte que même en vieillissant, on reste en pleine forme. Et je dois dire que, vous voyez, pour ceux qui ne le savent pas, soix... j'ai 76 ans, je, suis... je continue à travailler au cabinet, j'espère encore pour une dizaine d'années, je vais continuer à faire des formations vidéo et des formations de praticiens lors d'ateliers et de séminaires en présentiel. Voilà le programme. Maintenant, j'espère pas vous avoir embêté avec cette histoire, mais je termine par... Vous savez, je fais des conférences avec la, la Ligue anti-cancer. Dans le cadre d'une opération pilote, on fait des cours plutôt des interventions en tant qu'ancien cancéreux pour expliquer comment ça se passe, comment notre ressenti, euh, comment euh, se passent les, les relations entre patients et praticiens. Et donc c'est très intéressant pour tout le monde, pour nous et aussi pour, pour nos interlocuteurs qui sont des médecins, des pharmaciens, des internes, euh, des, des, des, du personnel sanitaire, des infirmières. Ce que je dis toujours moi c'est il faut toujours privilégier la prévention. Et la prévention, c'est quoi C'est pas la prophylaxie, c'est, bien sûr, euh, j'expliquerai ça dans une autre vidéo, enfin, j'ai déjà des vidéos qui en parlent, la prévention, c'est d'abord toutes les mesures d'hygiène pour rester en bonne santé. Mais c'est aussi le dépistage des lésions qui peuvent entraîner des maladies. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de maladies commencent par être curables, mais si on ne s'en occupe pas correctement, elles finissent par devenir incurables et mutuées. Hein, c'est valable pour beaucoup de, de maladies cardiovasculaires, articulaires, inflammatoires, infectieuses, bien sûr, tumorales. Hein, donc la prévention, c'est d'abord l'alimentation, c'est ensuite un très bon suivi ostéopathique et postural, que je conseille de faire pour les personnes qui n'ont rien tous les ans, et à partir de 60 ans, plus fréquemment. Certaines ont besoin de faire des bilans et des soins plus rapprochés que d'autres, en fonction des pathologies, mais sachez que faire une révision en ce une fois par an, ce n'est pas du luxe. Je considère que c'est une nécessité impérative, si on veut éviter toutes ces maladies dégénératives, notamment l'arthrose, qui n'est pas une maladie en soi, mais qui devient très vite invalidante si on ne la prend pas au début. Donc si vous avez un début d'arthrose, il faut agir, vous pouvez stopper l'évolution, tout simplement en ayant des mesures hygiénotitétiques, en ayant un suivi ostéopathique, en faisant des exercices spécifiques pour renforcer les parties faibles, étirer les parties rétractées, vous voyez c'est très simple, hein il y a des parties qu'il faut allonger, donc il faut renforcer, et c'est partout comme ça dans le corps, des doigts de pied jusqu'à jusqu l'œil, vous voyez, en passant par la colonne vertébrale, les, les mâchoires, les épaules, les mains, etc. Vous voyez, c'est un principe très simple à comprendre. Voilà, donc la prévention, la prévention et encore la prévention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.